Pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure. La poche ouais. Ah oui, la poche ventrale. Ah, mais de Allez, ah ouais. visiteurs de la grotte Allez, prends de j'ai vu le ventre. le On dirait que tu fais des choses bizarres à Marie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Ça s'appelle un hein, puits Ouais, mais l'accès au truc, il n'y a rien pour mettre une pointe. Ah, elle est belle ta combi, je trouve. On était descendu là. -bas, là. là -bas. Oui non non, c'est quoi pas... On était descendu là. là Vas-y Thibaut, je suis au 12. à Moi je suis bizarre. c'est je n'ai pas. Moi je n'ai je Ah merde, c'est fou de la vidéo.